C'est un bureau RNDDH. mandat pour te arrêter Président Jovenel Moïse. te fait par cinq juges parmi eux. Roger Noël Sius, qui te à la tête, sous l'ordre J. Wendel Kocktelo. et Eh bien, Madame Silla, qui t'a vu présidente pays d'Haïti après assassinat président, selon déclaration responsable plateforme Victoire sans surprise, ou pral -tende. Madame Mette Bato port de P.A. palais après un pile à courir dans la République, fait quoi que Bato ça c'est pour Madame ancien président pays d'Haïti, Joseph Michel Mateli. Ma au ou DCPJ gagné quelques jours depuis le mandat ensemble avec le ministère de la justice pour que yo arrêtez Berto Dorsey dans le dossier ça. Au lieu de Delhi Doc, mais plutôt Baby Doc, selon déclaration divers citoyens qui débarquent dans le bureau immigration dans le pays pour venir faire passeport passeport et eh bien, si la gouvernement te en place pour que capable placer rendez-vous, yo pas capable de placer rendez-vous, et eh bien, sans surprise, si c'est ce bien prend le temps de déclaration qui cassé maintenant bol, Premier ministre Ariel Henry. Dernière nouvelle, l'église épiscopale de CPJ lance trois avis de recherche après Gina Rawls, fin de déclarer dans l'audition de CPJ. Père Franskol, aider Poulvin, Edel, Dédouane, Zam, Agbal, pour aller livrer nos bases ISO ensemble avec, vite l'homme, papa, ici, qui est causé pour evite Moi, ou chez chita, confortablement, Fouko qu'aux amis, info pas, ou rentrez la caille, ou c'est un plaisir. Tout tripotaille, ça, on a un petit mamite, sans retirer, et sans mettre.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 Nous, nous avons chance de présenter ou yon ti compte ayer. Et compte ça qui c'était tout bon sans fond. Merci à chaque fanatique qui t'a commenté. Réponse l'en bague. Un petit qui craque pour nous voir comment nous gagner, Nous avons bonhomme qui a plequé. Nous avons un bonhomme qui a plequé. Ne pas hésiter à nous donner réponse réponses à la commentaire. Ça fait fait plaisir. En pile en pile. Gros nouvelle. Mon yo, bienvenue. C'est sous taxe 609 ou connecté n'importe côté où est. Depuis où c'est haïtien, ou doué compte tout sa qui passé en Haïti, coup à l'étranger. Pablier, abonner, commenter, liker, partager vidéo à là capable d'avancer. Zami Pao Foucault. Dossier mandat qui était fait contre président Jovenel Moïse dans l'année 2019.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 en pile, nous connaît, mandat, ça a fait par O.G. Noël Sius. Eh bien, selon dernière déclaration, responsable parti politique plateforme Victoire, les faits qu'on est, eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, mandat, ça fait en dedans, bureau RNDDH, devant Pierre Espérance, et ses cinq juges qui mettaient ensemble pour faire mandat sous l'ordre juge Wendell Coctelo, non le cité dans tout les président, qui était même guetter ensemble avec CTU. Selon rapport DCPJ FBI, après assassinat président Jovenel Moïse, eh c'est lui-même qui t'a installé dans tel pays. Mesdames, mademoiselles et messieurs, pour plus de détails, on commence à attendre. Objectif conférence conférence, justement, pour nous capables une lumière, pour nous faire société à où on bagaille, à partir de mandat qui était émis pour Jovenel te la mort. Et mandat s'associait dans le tribunal pour l'instant de au Prince avec... Appui documenté de commissaire gouvernement qui était là dans l'époque. Donc, dans mandat, non-commissaire n'a pas figuré de façon normale. Mais l'on le mandat, le mandat est mettre sur l'administration et le juge la cité institution. Posez question quand est le juge ça qui a fait mandat contre le président Jovenel Moïse jusqu'à présent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 commissaires commissaire Silla, qui c'est Eronz Villa, actuellement cap manigance ensemble avec Pierre Espérance, pour casser fait couvrir dossier gang 4x4, qui 4, déjà dans des CPJ. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, a yo y'a yomété ensemble pour classer dossier gang kidnapping ensemble avec massacre qui t'es fait, assassinat président Jovenel Moïse. Pour plus en de détails, entendez Fednel. Qui commissaire que c'est Paul Eronz Villa? Qui actuellement là a manigancé le dossier pour Pierre Espérance puis a enterré le dossier Pierre Espérance. Voilà que l'ité fait mandat ça. Ensemble ben avec Juy Saha, même date qu'elle est entrée, même date qu'elle a quittée fonction, elle a transféré dans coup d'appel, il pas allé parce qu'elle a une promesse pour des postes qui sont plus élevés. Donc, Juy Joy là, Pierre Espérance dit que la persécutée, seul le moyen. Pour l'activité, comme grand défenseur de il faut que la justice enterre le dossier. Même j'en l'ai demandé, juge et commissaire, pour être fait pour lui, déjà. Tout monde qui a planifié les pour lui. Et on dit que tout autant, nous, qui ministère de la justice, nous n'avons jamais aller devant la justice. pas n'avons jamais apparaître devant le tribunal. Donc, c'est un contact qui a fait pour, puis espérance par le biais de ministère de la justice, que Paul Léonzeux dans le cabinet ministre pour faire river devant droyens et transférer le dossier devant le juge Wilner Morin. Il ben aucun problème, aucun juge, même pour lui donner un sens, un dossier qui crime là-donne, un dossier qui cause de la mort de Jovenel Moïse, Moïse, un dossier qui un journaliste mourir là-donne, un assassiné, ou de faire rapport, il ne peut pas faire ça. Donc, nous tout dénoncer ça, et nous disons, opinion publique, après, notre parce que, gon démarche pour Pierre-Espérance, écrit doyen, pour doyen, renon entente avec lui, en bataille, si vous faites déjà, beaucoup accuser personne, ni doyen, ni juge. Pour faire mon chéri, gentil proverbe créole l'a dit, j'ai un crié d'avance. Il connaît qui espère espérancier puisque, eh bien, c'est magicien rival. Espérance qui a le soukou tribunal première instance Port-au-Prince, il contrôle tout le monde, c'est dans l'optique ça. les prend la presse pour le dénoncer responsable RNDDH qui a essayé de faire couvrir dossier gang 4 par 4 Mais je font crier d'avance et dans ce sens, je dit que tribunal Port-au-Prince, tribunal première instance Port-au-Prince, Espérance, il y a un pied sous tête. Il y a un contrôle à 100, presque à 100%. groupe juge qui est dans le groupe, il y a un pile. Il y a deux juges qui te dit Espérance, crase la justice, crase la police, crase CSPJ. Nous dit non, il n'y a pas à 100%. Pour porter au prince, oui. Mais pour respecter, non. Le tribunal, pour un instance, qui au Kaye il y a trois. Dans l'Ouest, il y a trois. Dans chaque département, il ben y a une, mais il y a deux. Il n'y a rien pour voir sous le et seulement dans le tribunal comme instance, les espérances font ça. Ils traitent de gens décide ont Il de gens qui il demandé huit clos, il apatés, souci, il des cela. Et on n'est pas jamais l'école un dans la ville. Qu'on a la météo.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 Association Malfiteur. Pilon, faites fait, fait qu'on frères et sœurs bien aimé, Madame du Sénat, un cadre RNDDH qui connaît degré d'implication dans le dossier Gang 4-4 actuellement là, l'a sauvé qui paya pendant l'a essayer de passer par commune en sapitre. Et Madame Anogue du Sénat qui connaît degré d'implication dans le dossier, hein? pendant ma voilà, l'a créé un tunnel. Pour le me mettre en sapitre, pour le quitter le pays. Le faire le mort, pas attendre le du tout. Ça a fait la régler. Parce que, le suspect, à partir de semaines semaine, ça, il y a des gens qui ont et parmi les gens qui ont de Donc, lui même l'a cherché pour le jeter. C'est pour raison que Pierre-Espérance a fait toute manigance pour le détruire le dossier. Pour détruire le prince nous. et nous voyons un avertissement Juge ben, juge et doyen pour nous dire que, compte tenu de informations que nous avons, d'expérience que nous faisons avec nous dans le tribunal pour l'instant de Port-au-Prince, et compte tenu des déclarations de, déclaration de anciens juges faits sous sa pierre expérience, ferme dans le tribunal pour l'instant de Port-au-Prince, nous disons que, de ce pas, nous pas traiter là. Parce que Pierre Espérance a une capacité pour virer la baguette. Parce qu'il a un contrôle, parce qu'il a un courant dans le CSPJ. Ce n'est pas seulement sous la justice. Eh bien, Pierre Espérance a un pouvoir. Mais dans la police, dans le temps passé, il a été celle qui Fédenel, a chanté. Selon Fednel, longtemps, Pierre Espérance a été sorti de la Kaili, ensemble avec tout le rapport écrit, qui a débarqué dans le CPJ et puis faire fait signer comme ça doit. Dans le DCP il fait ça je l'ai longtemps. Il n'a pas qu'à faire ça encore. En 2018-2019, Pierre Ferance c'est fait rapport par hypothèse DC, de DCPG aussi pour lui. Mais il n'a pas qu'à faire ça là. Fox City rent ça fini dans pays. Ça fait pour un nègre lever un bon matin à cause de l'argent. Et puis, il choisit de détruire ou bien livrer les gens, de les gens, il faut que ça finisse. Le dossier Gang 4x4 4 là, c'est le dernier gout de l'eau qui pourra verser les vases Pierre Espérance. À partir des dossiers Gang 4x4. Donc, c'est pour ça nous disons que nous ne pouvons pas gagner un pays, quand les gens font ça, ils font ça, ils font rapport avec les gens, ils détruisent les gens parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils ont l'acquaintance, parce qu'ils ont une relation non international j'en le dis, et n'importe monde qui victime en bas mais monsieur ça et nous dit si quelqu'un qui était peur Pierre espérance nous dit nous mêmes non et en fonction de toute démarche que nous fait et en fonction de toute plainte qui nous déposé nous dit mes amis persérance pourri tribunal première instance de Port-au-Prince de raison ça nous dit que nous le dossier nous a pas qu'à traiter là parce que l'expérience domestiquer tout le monde. Et si nous avons dire à la nouvelle juge de Sirius de concert avec un commissaire gouvernement qui était en fonction, fait mandat ça, parce que pour le mandat émettre, j'ai un commissaire dit là, il y a un requisitoire qui monte Des commissaires gouvernement, quelque côté, dans le cabinet de doyen, qui vient de y a juge là, il retourne encore dans le parquet, il y a un requisitoire définitif. Et puis, qui dit avec le mandat d'arrêt Il y a le premier Jovenel, il y a le Retournez sous le dossier mandat juge Roger Noël Sius, qui contre le président Jovenel Moïse. Et bien, selon FEDNEL, mon chéri, il faut que je le mandat est fabriqué dans le bureau de espérance. Et c'est cinq juges qui te fabriqué mandat, mais c'est Roger Noël Sius qui portait chapeau pour tout rescatio. Sous l'ordre, juge Wendel Cocktail, qui était déjà coupé la président présidente pays d'Haïti après président Jovenel Moïse. Fin tombé, mais malheureusement, c'est assassiné yo, assassiné. Bagaye la mal passé pour yo Ka y pire espérance, trois, cinq juges qui travaillent sous lui. fait Noël Sius potel, et sous qui l'ordre? Madame Coque, Donc, c'est pour montrer que, mais pouvoir que espérance ce gagner, sous tribunal en premier instant. Ça nous dit là, nous allons vérifier le local RNDDH qui était servi pour réunion contre Jovenel Moïse pour Madame Coque, avant la mort Jovenel et après la mort Jovenel. Nous ça nous dit, dit. société a note parce que nous même nous pas dormir sous le dossier. Parce que on doit se exciter, qui on te fait massacre. Qui fait ceci, qui fait cela. Nous demander pour ces fêtes. Nous demandons pour dossier. Nous dit non, non, 77 fois non. À la tracade pour la vecaïté dans pays, ça pas un secret. Nous un crime. Sous quoi m'a Pierre Espérance. Eh bien, frères et sœurs bien-aimés, toujours dans le dossier RNDDH, Madame du Sénat. Eh bien, le moment où on fait mal pour le sauver, qui était payé, eh bien, fait n'elle, ensemble avec la police, la justice, pour barrer la route, madame, nan, et pour poser la question sur une bonne activité criminelle, divers plaintes déjà déposées dans la justice, dans de CPJ, contre l'organisation de la RNDDH. Madame, du Sénat, besoin de sauver. qui vient pour questionner, barrer la route, parce que veut qui te Dernier point, c'est pour nous appeler à l'autorité dans pays. Il faut que vous institution l'institution qui est pour la sécurité la police avec l'armée. Il faut mettre un petit fin dans la bureaucratie dans le pays. Il faut mettre un à pour accompagner la police parce que la a dégénéré. Et vous avez une opportunité si vous résoudre le problème du pays, ça par vous-même. Vous avez une opportunité qui vous à pays. Pour le présent et pour l'avenir. Mais il faut être capable de jouer des opportunités. Et n'a pas demandé aux de autorités pas arrêter dans le bureau. La police besoin d'accompagnement. La police besoin un a besoin support. N'a pas rappelé tout le monde. La police pas formée pour ça qu'elle a fait là, non? non? Il va pas formée pour, pour, pour ça qu'elle a fait là. Et de temps plus que c'est 9 mm. Il pas de gros armes manches longues au départ. Mais par la suite, il a changé. Et quand y a là, c'est. C'est ma chaîne qui en face policière. Et pour finir, Fedel, mon chéri, m'a dit ensemble avec le ministère de la Justice, le ministère intérieur, la collectivités Territoriale, pour mettre pied à terre, pour décider si nos pays d'Haïti a transformé en Somalie. Le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, le secrétaire d'État à la Sécurité publique, sous pas mettre pieds à terre dans pays, ça Présentement... Ça peut pas arrivé, non? Mais il qu a quand même. Haïti a transformé tant que Somalie, tant que Kosovo, tant que Libye. Pour me citer ça, seulement. Merci. Voilà, mesdames, mademoiselles et messieurs, vous des responsables. Et eh bien, parti politique, plateforme victoire, sont une bonne révélation et qui continue à demander pour que DCPJ, la justice, marée, Pierre, espérance, mette côté qui t'a impliqué dans diverses actes criminels en dedans pays d'Haïti. Nouveau rebondissement dans dossier trafic zam Akbal, orchestré par dirigeant l'église épiscopale en Haïti, depuis plus passé quatre années dans diverses pays -e il utilisé de façon sont malhonnêtes. franchise l'État haïtien Bayo, DCPJ lance trois avis de recherche contre Père Madocheville, Fritz Désiré ensemble avec Africain Vounla Soukoumbouzo. Ça que y'a reproché dirigeant l'Église épiscopale, c'est trafic Zam Akbal, contrebande, évasion fiscale, fraude fiscale, habit confiance, enrichissement illicite, blanchiment d'argent. Association malfaitaire, mais de CPJ, il ne faut pas ici comment les prêtres, les représentants, mon Dieu, sous la terre, font une association malfaitaire. Association bienfaiteur Il faut corriger ces trucs-là. À la traque, à papa. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, ma rappelé où, en septembre 2022, commissaire gouvernement dans le tribunal premier instance Port-au-Prince, maître Jacques Lafontaine, eh bien, te mettait au mandat derrière. Président, comité permanent l'église épiscopale, là, Père Madocheville, Eh bien, mon père prend la fuite sept mois après, la police prend le juge nécessaire pour lancer un avis de recherche derrière dirigeant ça. Selon le dernier rapport BAF, un Cadnan de CPJ, Gina Rolls, pendant l'audition, déclaré que c'est Père Franz Cole qui te contacté pour aider ensemble avec T'as zam akbal, quelques jours après qu'il Prale, livré dans base, vite l'homme, ensemble avec base ISO 5 secondes. Pour comptable, l'église épiscopale de CPJ Mare, après plusieurs analyses, documents sortis 2017 pour arriver 2021, qui autorisait l'église épiscopale pour décaisser plus passer 30 000 dollars, sortis sous compte non, et puis traverser, aller sous compte, africain, vundla. Pour qu'on de CPJ a cherché trois individus, ça y côté Outawa, s'il vous plaît, pas hésiter, marée, yo, Kominye, yo confirmé, yo renouvelé, yo bimé, bien bimé, gardez nos chants grand messieurs, après, maré, yo, no yo relé la police, pour venir chercher, yo pour y aller, explication. Mesdames, mademoiselles et messieurs, c'est le moment pour nous faire yon coup de pied dans comme une porte de paix. Après, les CPJ fin de rapport d'ailleurs sous dossier cargaison balle qui t'est rentré dans porte de paix, qui t'est venu dans bateau Miss Lily. Eh bien, yo te mandé ensemble avec la justice pour marrer Berthodorce, s'il vous plaît, qui impliquait dans le dossier Trafic à Akbal, Port de Père. Divers sur les réseaux sociaux ont tapé pour faire connaître Bato Miss Lili, c'est pour Madame Ancien Président Joseph Michel Mateli. Eh bien, Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, Madame Mette Batoa, qui c'est Julie. Près de l'us by tout détail fait qu'on est comment yo arrive gagner bateau ça non qui continue yo te achetel, et ça mon abdi sur réseaux sociaux yo malheureusement c'est pas la vérité et gueille yon série de dossiers qui te écrit les que yo dressé procès verbal malheureusement nan rapport de CPJ pejmeté de yo a pagé yon ki là dedans pour plus de détails mesdames, mademoiselles et messieurs entendez Madame Julie je vais rappeler les détails à tout pour madame. Dans l'information qui est disponible, il y a de 120 000 cartouches qui étaient réparties comme ça, 157 caisses, il y 114 000 cartouches calibre 5.56 mm, 2 000 cartouches calibre 9 mm, 4 000 cartouches 7.262 mm, et puis deux pistolets 9 mm, il y a beau un revolver calibre 38, il 30 charges à 47. 28 à 447 et puis 3 dollars US et puis 814 343. Go. Mm -hmm. Ça c'était une précision. Bon, de t'as des précisions, madame Oui, Vous connaissez pour information, ça, je partage le procès verbal, le juge DPA avec vous. Ça aussi, là, quand il dit aux jeunes ça, on ni l'argent, ni l'agent ici, l'argent américain. Et il m'a dit pour vidéo, côté, montre les mettre la l'argent américain et je vais chercher l'argent sous Aflon. Et il dit, on à c'est la France. Et dit la France. Tout trois charges, trois charges, ni les amours, ni l'argent haïtien, ni l'argent américain, tout cela qu'a e dit aujourd'hui. Vous mettez aussi dans le bateau, vous êtes aujourd'hui. Vous pas de ni l'argent haïtien dans le bateau, ils vous pouvez vous partager, vous pouvez vous avec Radio Caraïbe. Nous, on peut poster pour toute la population en cas où, pas de l'argent haïtien, pas la de l'argent américain, ça, c'est là qu'a dit la France aujourd'hui et la France est-ce vont associer la France qui est interview que fait sous passé 1er juillet et 1er juillet passé passé au coup de débarcation Ma rime qui c'est Jonas joie, qui c'est propriétaire prier tes bâtons tes on, on petit bois petit plié bien serré bien dur qui sont qui tellement lourd même deux trois monde pas de Leval les questionner petit bois de pour moi de qui sac n'a petit bois de cailleau font ça inspecteur douanier un hier qui t'es bon hôtel qui t'en dit ça inspecter d'où douanier hier à l'inspecter bois de cailleau c'est les ouvriers bois de cailleau ou est bois de cartouchier dedans yo avec mon vieux rad qui plier mm -hmm. Ok Pendant que vous finiriez tout ce qui concerne vous, vous faites comprendre que vous avez dit que c'est 120 000 cartouches qui sont dans vous. Vérification en fait devant les qui sont venus chercher la boîte. Ce qui est un peu de gens qui sont venus à l'église. Vous avez dit que c'est pour l'édiat la France. Vous avez dit que l'édiat la France, vous avez dit que l'édiat la France. Vous avez dit que la de l'édiat la France. Vous avez la que l'édiat la France. Vous avez la que l'édiat la France mon partage du procès verbal là avec nous non elle il a mette toute dans dossier bateau hein elle dit la caïd di dit la France pas de gens qui procèvent qui fait même pas qu'un rapport qui fait la caïd hmm. à la tracapoule avec caïd dans n'en paye ici là oui me rappel mais c'est qu'on s'a dossier a très vraiment me rappelle mais ça parce que il a été joint une cartouche et qui est ce qui pourra le faire Yo on joue une cartouche, c'est mettre bateau. Et mettre bateau cap dit ça fait boit la là lou comme ça. laisse ça, agent douanier pour le proche pour aller garder ça qui est dans petit boîte. Donc, frère ses bien-aimé, nan kafou sa, ça en plein dossier ça vin prend m'a pose tête moins question. <laughs> Jean Express y dit toute la vérité n'est pas bon à dire. Donc où c'est propriétaire yon bateau, Yon machine, des marchandises ou qui rentrent dans machine, et se c'est mais un jour fait comme sous Sou Sous Si ou dit autorité prend les biens, est-ce que puis devant c'est par ou même qui pral le porter responsabilité On continue tande. Et les gens qui sont venus te leurs bagages, ils ne sont pas les les En samedi, après le fin de saison, ils arrêté, ils ont fait nous des vacances. En samedi, ils ont je à là avec le commissaire, avec devant un juge de paix il m'a demandé nous nous bailler reçu nous bailler reçu nous bill of lading nous bailler moun ki bote la ki c'est Oleksan qui mm -hmm. était identifié avec passeport qui 65 19 24 059 mm -hmm. licence qui c'est S54 640 67 377-0 mm -hmm. nous bailler truck qui a toutes informations qui est venu porter sur là bagaille ça on pas jamais parlé parce que je pas au courant de, de bagaille ça Rapport ça pas arriver dans de CPJ. Mm -hmm. Associé à Amoun dans le bateau, c'est Marou qui est propriétaire là, mais est-ce que nous avons des gens qui associent nous dans le bateau? Non, nous n'avons pas de associé. Business ça Le business, c'est moi-même avec Marim qui a un business là pour plus de 8 ans. Nous n'avons pas de monde qui nous associent avec elle. Eh, Et je vais vous dire pour que ça me donne des précisions. Est-ce que son bateau est vendu nous? Avez-nous mêmes nous, même nous acheter dans mon monde jusqu'à ce que nous pas contrôler ou bien nous mêmes nous sommes dans le processus pour nous vendre bateau? Est-ce que c'est une transaction qui existe quelque part? Soit nous mêmes nous le bateau dans un particulier ou bien nous mêmes nous sommes dans le processus pour nous vendre bateau? Nous pas dans processus pour nous vendre et bateau acheté en Europe. Mm -hmm. C'est pas ici, c'est bah, un bah, euro. C'est le premier honneur qui a ici en Haïti. Le premier monde qui met été ici. Pas de l'autre monde encore. Jonas George, qui s'est marié, ou pas, ou pas, ou pas, ou pas, ça. Il a été arrêté dans quatre dossiers, de ce dossier, mais il été là. Et dans le rapport, il a parlé de libération suspecte que le commissaire gouvernement d'Alola, M. Michel Virgil, et après le fait. Sous l'ordre et Fritz Obou qui se responsable à faire judiciaire dans le ministère. Et ma ou nan ou a parlé là, selon information, il a eu un mandat d'amné qui est de l'amé. Et... Tale ou tale ou Johnny, on oublier. On oublier. Donc, Fritz Obou qui se responsable affaires faire judiciaire, ne pas oublier tout. Berthaud Dorsey, moi, nous, pas citer, non. Et Berthaud Dorsey, y'a cherché. hein. Berthaud Dorsey, parlé, ensemble avec, commissaire Virgil. virgile, avant, m'a arrive, arrivé, pendant, m'a arrive, arrivé, et après, au fin, saisi, kagezon, katouchio. Et selon des CPJ, frères et sœurs, so bien-aimés, hm, te t'es bien, qui côté qu'à toucher au tabralé. Rappelez-vous dans l'époque ça, l'été port de paix. Est-ce que vous comprenez ça, Mabdoula hein? Pas seulement s'il Fritz Obou qui l'a école, l'Ipatine, mais Michel Virgil a pris prison. Et pendant nan national national, faut que di ou, comme ancien ministre justice la s'il continue à communiquer avec les moi nous permettons... Mettez bête au dossier, mettez-vous le netrafic Zamakbal à la traque, à vous la vérité. Je parle de national comme international. Donc je dis à la si signer toute précision sérieuse. Donc qui ça qui a empêché Mahou Ren Tethli au niveau de la DCPJ pour les suites que le doigt. Ok. Marie impliqué dans dossier, même si après dimanche, vous te font réunion et questionner douanier mm -hmm. pour demander douanier comment le TF fait, fait saisie. Douané a dit que c'est Marim qui te dit pour le checker boîte là. Mm -hmm. Et c'est ça fait qu fait qui fait que Marim vient impliquer dans le dossier. En samedi. En, en, en, en mardi. Après, au fin fait tout est fou dans le bateau. Et tout le monde est en Marim déplacé, Il a demandé pour Brice Mitchell. Jean-Brice Mitchell, il a dit que Marim était en train Le Marim arrive devant Brice Mitchell. Brice Mitchell tout déplacé, Il n'est pas en aller allez dans l'enquête, vous n'avez pas auditionné Marim. Tout di, yo, kouni, raison, li, doa, le monde dit, vous n'avez pas de raison pour que vous faites là. Vous avez dit qu'il y a un agent qui un agent Hidmo qui est le Woud. C'est ça qui dit qu'il vous montre Marim mandat. Ki non, ki WhatsApp, ke, un mandat qui qui via WhatsApp, qui dit qu'il y a un mandat d'amener, c'est qu'il garde à vue pour l'aller. Nous faisons ça qui est nécessaire. Nous avons un avocat, avocat fait une requête. Nous avons un merci de Nous avons devant dévain de la le commissaire attendait Marim, mm -hmm. la la Kaili, et au Kembi Passepol. Nous ne pas déplacés qui te à Johnny. Nous te gagnons un jugement, nous avons eu un Nous nou deux mois. De ce pays, il n'y a pour le temps de nous. Et moi, même personnellement, je suis écrit de ce pays. Mwen écrit de CPJ, de CPJ pa réagi. Mm -hmm. Mwen écrit tout droit, jume qui nan pays a kap de fend droit en Haïti. Mm -hmm. Mwen écrit yo, yo pa réagi. Mwen parler avec Pierre Esperance personnel, yo pa réagi. Pierre Espérance, on tap ka réagi. rappelez vous frère, c'est so bien aimé. les dossiers sa so te par-être, Et bien Espérance qui t'a dit que. Ke... <laughs> Mette bato bay 200 000 dollars, oui pour casser se faire couvrir ça. Est-ce qu'on pas son genouisier? <laughs> Alors, traka, oui, peyi, mm -hmm. de l'accord, oui, pour l'avec a été dans le pays, ça. Nous n'avons pas quitté le pays. Nous avons une ordonnance qui est sortie par un juge de restriction qui dit qu'on renne en faveur qui dit que nous n'avons pas qu'on n'a pas revoir avec sa petite passé ni de loin, ni de près. Et nous devons l'ordre pour retirer l'interdiction de papou et remettre nous par ce pont-marin ou ce Bousmaitil par jam dé -hmm. fait ça. Malgré, mm ils disent que ça c'est un commissaire sec pour Baye Lode Boufel. Qu'on a le nouveau commissaire qui a monté, avocat, requête devant commissaire là. Commissaire Baye, avocat y lettre pour porter Baye nouveau directeur policier qui là. Lui le directeur policier le directeur policier a dit que faut le relayer supérieur à ce clé. Qui c'est directeur général là? Les les directeur général là nous voilà. temps de qui ça directeur général a dit? Qui ça directeur général a gagné pour voir avec la Baye Lode pour remettre son passeport?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 Et Bayo, sous dossier, mais il vient avec des éléments supplémentaires. Est-ce que demain ça, ou être fait, fait ou là, ou a, fè ou, la, ou te fait ou, le dossier a tena main, la police nord-ouest, ou bien nous te fait ou, dans le moment de CPJ, même, ta traité dossier? Un le moment de CPJ, un le moment de CPJ, la, actuellement là, m'a beaucoup gagné une semaine depuis que m'a le DCPJ, moi-même personnel. M'a gagné un mois tout depuis me parler avec M. Pierre Espérance sous dossier. Et avocat m'a écrit, d'accord là et me pense que c'est ça qui fait rapport à sortir là pour le moment là mm -hmm. c'est des que nous fait faire fè, rapport à sortir pour pour côté pour beaucoup côté Interpol demander à Johnny soyons soyons regardons soyons victorieux pour mm -hmm. c'est toutefois vraiment vrai nous avons rentré Interpol l'Industrie pour qui raison tout le monde presque tout le monde c'est aux États-Unis oui non, Lexington aux États-Unis la prigle tout à fait, c'est donc pour ce n'est rien. Et dit la France ici aux États-Unis, la prigle tout à fait, c'est donc pour ce n'est rien. Juge de fait pour ce verbe là même, lui levé li allez, personne n'a pas pour qui raison. Parce qu'il était un conflit avec Jean-Brice Personne n'a pas contre qui ça te cause conflit, lui aux États-Unis là. Commissaire du gouvernement te mette, et qui te confisque et 16 ans, aux États-Unis là actuellement là. Si on mette un tépo là, si on victoire li pour famille. Et son victoire pour la population en général, et plus précisément pour l'ODP. Parfois, mm -hmm. nous disons que Mario, Jonas Jorge, pas dans le pays, il y a tout. Ne? Non, Jonas aussi, pour est États-Unis, là. Et nous ne pouvons pas pleurer de partir sans que c de, nous just et, et sauver. Nous tenions un jugement sorti en faveur de nous. Avec le jugement, nous entrons à ambassade, yu, ben, nous avons un passeport, nous nous retournons aux États-Unis. Américain, il y a... Oui, c'est par Comment ça fait euh, le pour recevoir de nos clients hein, et nos marchandises euh, pour nous porter? Est-ce que nous, nous vérifions euh, ça qui est dans le liant, ou bien nous prenons sous déclaration euh, qui fait là? Et à partir de là, qui responsabilité nous jusqu'à livrer marchandise marchandises à destination? Merci Pierre Renel le client vient porter marchandise là, gagne on gagne on en sécurité. Première fois gon gate, gate la gon sécurité là dedans c'est sécurité se ça qui prend identification monde qui vient porter marchandise là. Mm -hmm. le rentrer <coughs> en dedans avec marchandise là, ou gagne un monde qui reçoit pas marchandise là non mon monde ça m'entend ou qui sac qui est dedans marchandise là, ou aller sous déclaration ça mon entier ou et ça que ouais souw c'est yon boite ou ekri yon boite ou menm moun ki sak nan boite la l kadou se pèpèl kadou se manje li kadou k'ap pote sak nan boite la nou pa genyen ou ok, nou pa gen dwa pou nou fouye boite la si tout fwa nou ta, si tout fwa kostom t'avi msie k'boite la li suppose mete yon trè vè sou li ki pou di kliyan kliyan ka konnen c'est pas mete bato a ki ouvri boite lan c'est kostom ki t'avi msie k'boite lan sa di nou nou n'alle sou sak client di nou et client, Sayo y on parle là, de cette boîte, sayo y est, on là, c'est Edi La France avec Olex Sanon, qui est résident, qui a aux États-Unis, qui était porté dans Oui, oui. Monsieur Sayo. Monsieur Sayo, aux États-Unis. Pour information, il faut que je information, ça, Olex était là où tu fais saisir. Olex était dans pays. Mm. Il fait tant le pays, oui, il y a un Haïti. Mm. Il fait tant le pays. Actuellement, là, on a fait et, et, un hôtel, là, y tabac. Il était tout près de CPJ. Ah bon? Non, ça n'a pas de problème. Pourquoi les y a un monde qui pas existé pour des CPJ? Pour comprendre que deux monde qui sont deux principales concernés, qui ont même des potes et que la et qui ont même des cartouches, y a beaucoup pas y a beaucoup arrêté. Pour quelle raison qui fait que vous pas arrêté C'est parce que incapable de dire ça, qui est capable, qui est bon, qui est bon pour la République acheter cartouche aux États-Unis pas illégal. C'est côté ou à cette façon transporter là quand vous voyez là qui va connaît est-ce que l'illégal ils ont transporté là ou non ou bien non. Acheter cartouche pas illégal. C'est après bah quand ça finit passer là qu'on y a là, il sorti avec une loi qui dit si vous avez transporté ça, vous avez transporté ou bien vous avez ou armes, vous pouvez passer par le département de commerce, vous avez des charges de 1 million de dollars, et vous avez jusqu'à 20 ans de prison. Et, et deux citoyens ça, c'est vrai, peut-être que vous êtes capable de se naturaliser, mais vous êtes aussi des haïtiens. Donc, qui j'en fait que la justice, les mêmes pas boicite? a mené enquête sous dossier ça et que l'hypoco arrivait tendé de Monsieur Sayo qui ou même des portés cartouches Sayo qui sur sous territoire illégalement peut-être qu'on est plein bon ça a l'impression question tout m'a posé parce que moi-même personnellement nous mettons nous disponibles disposés mm -hmm. et toute piste d'indication mais non c'est pas bagaille m'a dit avec bouche m'a parlé dans la radio m'a dit que m'a pas prouvé et tout ça que je dis là c'est sont des bagages que me partager avec radio Caraïbes ou qu'a poster yo et sous écran et population en Carwel ça veut mm dire -hmm. si on pas arrêté au bonne raison faire on pas arrêter et puis ok mais un seul monde se qui c'est Jonas Jones qui c'est propriétaire de bateau pour qui raison parce que il fait comprendre que c'est Jonas qui fait au perdre ma considération mm -hmm. Jonas c'est questionné qui ça qui est dans qui est dans c'est pour raison ça qui fait que nous-mêmes nous impliquons nous, nous là-dedans. Et on connaissez très bien. Et ça fait arrêter Jonas, c'est parce que vous avez besoin de la foutre de l'élis. Parce que vous ne connaissez pas aucun argument pour la foutre de l'élis. Et je ne sais pas si vous avez un avocat qui vient vous dire la guerre, non plutôt. Vous arrêtez Jonas parce que vous connaissez de toute façon un avocat et d'après ni code douanier, ni code commercial, pour bien te battre, tu a pas gagné avec ça qui s'est passé. Vous bon êtes obligé d'arrêter Jonas parce que vous connaissez la plainte quand même pour qu'il y ait la guerre. Monsieur Beto c'est le tout puissant, pas pas vu la guerre Marim mm -hmm. Au contraire, Beto Dorse a vu Bruce Mitzil après ça qui s'est a à tuer nous la caïnon. Oh! Tout y est tout? Bête d'Odosé, oui. Bon petit limier. Avec 25 moun kagoule, après nous finir, après nous finir, arrêté. Bousmith, il voyait un message pour moi, il dit pour nous relèver par 11 amis. Il y a un screenshot téléphone pour nous, il y a un numéro de téléphone pour nous relèver. Nous ne décider pas parce que nous comprenons, nous sommes là le ça que ça le fait qu'on il dit beau que pas de problème ni elle les faire arrestation nous pas marcher il vienne il y a il livre reler nous nous pas marcher qui ça le fait qu'on là il monter opération de 25 monde cagoulé la nuit à la caille non elle river frapper la caille nous il mandé pour nous elle était là en personne tout ça au recorder dans caméra la caille moi il mandé pour nous il dit nous pas là c'est le ça il reler juge de paix il reler commissaire pour venir ba complet dit caille ça suspect caille la bandi là dedans il rentre la à 9h du soir. Il sorti à 1h50 du matin. Il crase la porte la caille sans aucun ordre. Les l'a dit, il dit, il dit, il dit, il dit, de dit, dit, il dit, il il dit, il dit, il dit, dit, il Bonjour euh, dans on communiquait euh, côté partagé avec nous et dans la présentation fait Au mois juin 2022, et dit La France, sa collègue Sanon, qui résidait aux États-Unis, est venu expédier dans J.J. Cargo Shipping, Line, 32 boîtes et Yondroum avec plusieurs sacs de marchandises pour aller au port de paix. bateau Miss Lely One, qui était Miami 24 juin 2022, est arrivé au port de paix.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 et, et, et, um, et un guerrier pour l'histoire et pour la vérité ni Wilfried Estimable ni Marie guilaine Estimable c'est deux noms au l'salon utilisés pour faire trafic exam avec cartouche parce que deux noms ça déjà été impliqué déjà dans un bateau pour le péter vous êtes exam avec cartouche ça ne qui pas prendre la rue mm -hmm. et c'est ça qui fait nous même tout nous pas ça et ça fait mm -hmm. que on pas dans un bateau ça encore vous vinn aller dans, bateau, sans, vi aller dans bateau pas non et c'est même bagage ça on fait saisir tous les deux bateaux yo. Oui yo même yo pensait c'est mettre premier bateau utilisé déjà qui fait nous connaître que bagayoté là qui fait marine fait ses yeux c'est parti information petite non avec Rolex ça non utilisé des noms qui pas même existait sous la terre pour faire trafic Zam Agbal bal. t'as <laughs> dans c'est impliqué <laughs> mais nous nous t'as mettre sécurité pour nous yo a kaka tigren. oh non ça ya été déjà cité dans trafic de ben yo voil nous l'autre bateau Oui, mm -hmm. ni marie gil l'estime blanc ni will fruit estima blanc mm -hmm. c'est défaut non non ça ya utilisé déjà non un bateau déjà qui a été amenée avec cartouche Yo pas yo pas yo pas yo pas pa mentionner ça parce que ça t'était crason on couvrit ça avec ça ça pas prendre la rue. Et c'est so ça qui fait dénonce ça retourner encore sous table là encore parce que nous mêmes nous pas connait. Donc euh oui bon euh Estima Blanc vrai nom lis c'est Nerlin Jean-Paul. Nerlin Jean-Paul. Moi mm. même mon ça mon ça prend mon ça aller pas les monde qui connent côté mon ça faire depuis le même jour. Où te dois recevoir Colio? Où te yon que tu as recevoir Colio? C'est deux que tu recevoir Merlin avec uh, Jean-Fritz René Lys. Et yon tap jeune Merlin tout. Ça fait pas jeune Merlin? C'est la douane qui te fait un fait un peu parce que c'est erreur douane parce que les messieurs les nerfs les et suivre pour venir avec machine pour venir prendre douane pas quitter ces fruits, les c'est même les mais les qu'on était dans dossier ça déjà arrêté déjà dans le même cadre de dossier ça mais les tout côté qui pour que ça travaille Oh bon ça lui même moi qui connais Olexanon de information que le bon moi parce que pour la première fois aller servi avec compagnie tout Olexanon moi caba ou et licence li et me te dit encore que c'est elle pas S550 640 tout ça au de CPJ qu'a un monde qu'a tendu pour les caquimbo 67 377-0 li c'est un américain que lié le, le, le passeport c'est 651924059. So, ça veut dire que c'est ça qui est, dans ces lamps, est, de, est le identifié. L'Eltevinien avec nous, que c'est est Olexano. je dit ça, même pas qu'on est Olexano. Et pas qu'on est Olexano parce que nous pas dans la même ligne. Hum. Tu comprends? Aïe, aïe, aïe. Il a, a utilisé le pour le vin poté aux marchandises. Même pas qu'on connaît d'autres de lui-même. Et Odin, là, jusqu'à présent, DCPJ. Et tant de Jonas George, qui c'est Mario, ni le patent d'autre? Non. N'enre le yon. écrit écri yon par yage. Formel, voye let formel. Est-ce que nous parions nous mêmes pour nous rendre tête nous? Si yon Mario qui demanda de elle. Disponible, disposé. Et c'est ça qui a une victoire pour la famille. Parce que nous, nous gagnons pile bagay pour nous aider dans le dossier. Oute, eh, um, Johnny, vous avez mentionné de faire deux machines officielles. Qui le directeur départemental eh, à l'époque, jean dit mm -hmm. qu'il pat qui mm -hmm. ki a deux machines officielles? Qui est le monde qui connaît deux machines officielles? Ces plaques-machines, faut qu'on connaître l'officiel. Les machines ne pas des plaques. Il n'y a mm -hmm. pas de monde qui a enregistré sur nous. Qui est le monde qui a deux machines la police pour ministère justice c'est par rapport avec mais bon, non non non non pas non pas non pas sorti justice tout ici là qui une machine commissaire c'est lui qui fait saisir Monsieur le Tout-Puissant, bientôt, dans ses relais le personnel, mm -hmm. dit le voyez-vous que tu es au Bali. Mm -hmm. Puisqu'il dit non, faut le mettre sur eux. Yo, après, une semaine, il y a une révocation. Jusqu'à présent, machine dans le commissariat, il ont dit pas qu'il pièce a qui machine. Nous ne pouvons pas un grand pays comme ça pour machine à sécuriser nos pays pour nous pas dire pas ne met les machine qui a dix sept numéros qui qui identifie qui c'est vingt nombres ou à côté de si t'as là ou met bon dix sept numéro là non il n'y a aucun Pour qui est ce mon machine noyer qui l'est rentré dans pays à et qui est ce mon qui te qui te déduisent ils nous va gagner ou invest nous va gagner ou investir pas gagner pas gagner la douane la mm. euh, machine ça pas gagner non près d'interrogation pour des cpg parlez là qui ça bateau miss liliwan devenir Bon, quand on a parlé là, à 1h50 du matin, qui c'était 3, 3 ou 4 septembre, à 1h du matin, M. Georges Racine, t'es monté en opération, t'as le volet bateau avec un euh, capitaine qui le capitaine Fritzlé, avec un Sikoni qui est le Jimmy. Parce que, pas de rien, ça fait me dire que c'est volé parce qu'il y a un qui fait la nuit. À 1h50 du matin, il y a un de bateau, il y a un rentré au capitaine avec bateau. Avocat malé au cas, Yo signifie APN parce que vous connaissez si APN qui est responsable. Po. APN dit que ce n'est pas lui-même, il n'y a pas de bateau qui là. C'est Georges Racine qui mettait là, il a au cap. Suivez-le, c'est lui-même seulement qui a droit à dire à monde à retirer. Je grasse, je connais que c'est acheter pour nous voyages privés bateau encore. Si toutefois nous combattons à revoir avec ça passé, pour que ça nous oblige à acheter bateau, nos voyages privés bateau en mm. Son enquête qui est en cours et bateau a lié impliqué la dalle. Donc Gombos a stipulé euh, dit que si pour qu'on gagne. On peut tout baisser en quelque Oui. Donc, on toujours été sous celle Oui, sous Oui. oui. Oum, mais hum. comment on le en vente juste pour nous même réacheter là. dit, je me encore, mais ça, on si Si il est disponible, va faire pas dire dit, dit, je on monter. dit, avec dire de connaissance de évidence. Les se réacheter, réacheter et pour réacheter encore. Non, non. Il pas opposé que nous, si nous voulons acheter, nous sommes capables de encore. Bateau. Oui, oui, il dit ça. Dans deuxième voix, il dit si acheter, nous de a pas de réacheter Il pas de Il n'y a pas il n'y a pas Il il n'y a pas Il dit le il n'y a pas de Oui, oui. Avocat Limandé, li, pour poser la question, comment on a fait rentrer dans le dossier On a, on a, a dit que DCPJ avec BLTS c'est c'est mon ça pour nous consulter. Puisque nous connaissons Konal, c'est sous compte intérieur que nous écrivons le Premier ministre. Premier ministre dit, le voyait le dossier devant le ministre de la Justice là, avec Konal pour acheminer le dossier. Et le et ministre de la Justice a dit, il a un rapport et qui sorti pour le pays, et pour le voyage de l'océan dans, dans le canal. Rapport en vini il dit, mais ça, bonjour, bon juge sûr que tu es sorti en ordre de l'océan. Avocam, allez dans, dans le canal, le canal, rivé, monsieur Lenard dit, l'Ivan. Qui est-ce qui qui qui institution et qui nous connaît nos pays qui au dessus de la loi Mais raison, raison c'est parce que Jonas c'est Jonas qui fait saisir dit c'est parce que Jonas qui fait questionner qui fait douanier saisir puisque Jonas fait ça il a fait nous payer pour ça nous faire mais c'est la ya, ka, well. mm -hmm. ke, raison, ça pas raison il dit Jonas by boat là coup de pied pour douanier dit que c'est la raison, ça il a fait nous payer parce que nous te dit c'est nous fait douanier ou perdit 10. je C'est celle raison en ça. Bon, ouais, et dis la France qui implique jusqu'au coup comme ça oui. dans le dossier, je te mette celle sous la carrière, y a une semaine c'est à lever. levée. Qui juge qui levée cette à Comment les à fait lever? De ce pays qui des prédé au garçon, à tout? Madame, concernant le document Voyage ou et la justice dans Port de Paix, eh, concernant le eh, passeport Mario, la justice n'a pas de -E Kimbé et eh, que nous-mêmes nous voyageons à partir de l'autre document ambassade là-bas. Nous, l'or l'ambassade là. Qui ça nous expliquer qui fait que nous n'avons nou? nou pas de passeport à disposition? Oui, nous remettons à l'ambassade. Et ce n'est pas. nous arrive à la nou, l'ambassade, la c'est l'homme de sécurité qui est en ambassade. Et pendant nous ici, sécurité est en nous. Et nous allons tout faire tout là c'est ça fait que même le dossier a passé par Interpol c'est tellement bon pour nous et, et Johnny et, et, et, et Pierre Renel ou pas même chercher. dans le consulat haïtien ici, ici Je porter plainte dans le consulat moi me porter preuve moi demander ça pas réagi c'est ça me besoin, c'est ça de victoire. Je me c'est ça, il faut changer la République. Au fois, il faut ça arriver fait. Parce que moi, même tant que je ne pas une justice, je pas un camper. Ce n'est pas pour le bateau. Parce que le bateau a été un de paix ou bien en aller, il est couler. Mes réputations font li en jeu. C'est 25 qu'on travaille travail, nous patients. Voilà, mesdames, mademoiselles et messieurs, au tape des déclarations, madame Julie sous RTVC. Donc, vous êtes capable de comprendre comment dossier a comment de CPJ campé comment la justice campé et comment ancien mini justice la campé donc euh, bienvenue et uh, solide nous pour journée aujourd'hui ah. donc frères et sœurs bien-aimés vidéo sur à va regarder là Eh bien c'est comme ça mini justice bertodorsé t'a désarmé mette bateau ah. On nous regarder ensemble voilà allez net tout suite hop net à la côté corruption En tout cas, là, nous comment pour désarmer bandit. en ça plus passé deux semaines, depuis le gouvernement a lancé une plateforme en ligne qui se Daily Doc, côté citoyen, capable de faire des de passeport ensemble avec quatre identités. Depuis le week-end passé, le gouvernement a annoncé à partir de lundi 10 avril, dans tout le bureau immigration, Fok Mounio présenté ensemble avec rendez-vous site là, les bien-frères et bien, sœurs bien-aimés, divers citoyens qui débarquent vite font passeport y critiquer le gouvernement par rapport ensemble de décisions sales au préalable puisque il y déjà rempli forme mais malheureusement là ils y pas qu'à pour que aient à le faire photo pour y continuer à pour plus de détails en tant des revendications pas accès pas accès mais là ou mais là, oui, bon, mais Mel, il y a tout donné, monté l'ont monté là, gardez-vous, et ça, ou tout. J'ai dit, mon n'a pas ça, ou numéro ni, lien, pas de droit de passeport. Pendant c'est temps, c'est numéro ni, mon n'a lié. Comment le fait pas de droit de passeport? C'est déjà, il parle de numéro ni. Pilouin, citoyen, ça a déclaré, comme premier ministre, c'est docteur. Ollier de Delitoc préféré, au terre, le site là, Baby Doc. Tellement d'applications sur Internet et de charge. Nous ne plus pas passer plus temps deux comment pour être capable de prendre rendez-vous. Mais malheureusement, marinade marie pour deuxième citoyen ça, des leaders sont des respectants, Yon bon citoyen qui te déjà fini pour rendez-vous, rempli formulaire, yon paquet agence vinable souffri parce que débarquer ou débarquer dans immigration Yo dit non c'est moun qui te appliqué en ligne y après ses toi, ça sont pour troisième premier ministre Ariel Henry qui est dans tête pays, c'est pas mon sérieux pour jouer c'est seulement 76 personnes selon déclaration divers personnes qui travaillent en dedans immigration cap des chance passé. si que ou pas faire des demandes en ligne, désolé, rentrez à la caille. bien regardez, on a côté écouter le pays. On tellement de gens qui en gang. Mais mon vieux passeport, pour malheur et malheur et respect, il y qui ont vieux pays. On a vu nos systèmes qui sont les Délidocs. L'autre, on a mis des soucis de Délidocs. Téléphone ou pas, je me dis, c'est photo gang ou à sous Délidoc. C'est photo pour le gars qui a quitté C'est photo pour le kidnappage ou à ce Délidoc. On passeport. Les ariels disent y 75 moun La registre de Deridoc 76 Loi, les brigades de qui prennent 400 mouns par jour 600 mouns par jour Pour les vina, il y a 76 mouns Après les 76 mouns, restent les mouns Qui bat pour rendez-vous sur Deridoc Les Nous-mêmes, Comme nous, les ariels Les ariels, les ariels, les ariels gang, ariels, les ariels, les ariels en ariels, c'est bien côté mal calculé, aïe elle va chef, ayel va venir de s'il a pays, a yell c'est coïncole dans pays, c'est kidnapping, c'est gang, c'est qui cap mourir. Ariel, qui était sa important pour gérer la pays. la saline, mon belle, policiers qui Police pas une justice, policiers qui ont kidnappé, policiers qui ont Ça veut dire que Ariel va gérer ça. Ça veut dire que important que le peuple a C'est important que problème de sécurité. que problème de que le problème de sécurité. C'est ça que le Ariel de c'est bien pour Nous-mêmes, je veux là. Nous connaissons joie Cariel c'est demi son. Cariel pas changer système. Terre d'autre ça, immigration a pas abandonné. Pour citoyen ça, frère et sœur bien-aimés, dirigeants qui prend décision ça, c'est pour voler, c'est pour kidnapper. Dans le bureau immigration yo, c'est là le brassage. C'est le ce fait jambe Brangel. Et bien, avec le dossier de l'Idoxa, l'État l'agé l'a débré à bandier. L'a posé tête la question, est-ce que l'État a là l'al mes ames? Est-ce que l'État a voué l'al Est-ce que l'État a vous Est que vous fait kidnapping? À nous si Nous ne voler. Nous Elle a nous Elle a gâché. Elle a nous géré. Nous. elle a nous Nous ne pouvons pas Nous pour un, pilote, un citoyen en le pays d'Haïti, le Premier ministre l'a bien chita sous épaules par rapport à la décision ça prend Mais pour un pile l'autre, Premier ministre l'a fumé. et bien, frères et sœurs, bien aimés, fait Alzheimer par rapport à la décision sa li prend pour débarquer dans l'immigration, pour faire passeport. Ce n'est pas des lidoc pour passer. Toujours devant l'immigration, citoyen citoyens savent revendiquer les vivre là aussi, c'est là aussi qui pour débarquer pour venir aider pays d'Haïti, malgré demande passeport de passeport nous c'est pour participer dans le programme Biden. là aussi. Pour citoyens, ça, délit là, son plateforme qui a pété et malgré et malheureux. Il y a des gens qui ne pas de téléphone intelligent. Eh bien, frères et sœurs bien-aimés, vous a posé question, comment les gens faire remplir les formulaires dans un pays, ce pays ce qui pas même courant Il de téléphone. Il n'y pas de téléphone. Il n'y téléphone. pas téléphone. vous téléphone. Il pas de téléphone. pas de téléphone. pas de téléphone. pas de pas de téléphone. de téléphone. Il pas téléphone. de téléphone. Pour clôturer la manifestation devant immigration, dans Rilama, et bien groupe manifestant et peuple haïtien ont entonné chanson chanson en entendant ensemble. Oh. La police arrête, même fait passe-forme, la police arrête, même une passe-forme, la police arrête, même une passe-forme, la police arrête, même une passe-forme, la police arrête, même une passe-forme. C'est comme ça, la situation a déroulé dans la rue Lama, dans le bureau d'immigration, un pile citoyen plaigné par rapport à la nouvelle décision du gouvernement. Prend. Depuis le no commencement week-end, il faut que moi dire chauffeur moto, chauffeur camionnette ensemble avec passagers, pas suspend si pleiné par rapport avec gaz là qui montait, dans zone métropolitaine. Il gaz actuellement, il 280 dollars. Et bien situation ça qui vient créer gros panique entre passager ensemble avec chauffeurs en nous tendez déclaration. On pas pendant est-ce acheter avons acheté, mais nous a 280 mm. dollars. Nous connaissons des gaz à monter comme ça. Est-ce que ou même chauffeur moto, passager, ne pas connaître notifier la faire des discussions dans avons discussion de temps Bon, est-ce qu'il y a passager pour faire des Parce qu'il y un cop pour monter moto. Mm -hmm. mm -hmm. ah, il y a plus Est-ce qu'il y a 25 gouttes, de 10 gouttes, gouttes, 10 gouttes. Est que a gouttes, ou capable de comprendre la vie a amené à la bouche tout le monde, tout tout le monde dans la société. Eh bien, pour les là qui est sorti dans la commune Carrefour pour acheter des dans les organes, pendant le dernier moment, eh bien, le prix de trajet est Moi-même, je vais acheter des clérés dans les organes. Je vais acheter des dans les organes. Je vais acheter des pour 200 dollars. Pour les 400 dollars, je vais acheter des clérés pour 4 dollars moi même dans base qui ça bon dollars ça les 3 par 7 égal 3 par 3 obligé c'est 10 parce que dès les gars 10 par 3 pour 3 la il pour moi cigarette, me moto il il je pour cigarette. Veloc, 40 et cilde, mettre, là, 20 dollars pour 30 dollars et 40 dollars. Les passagers, les moubats et les glaçons, ils ont même la douche pour 20 dollars pour nous 20 dollars. Ils ont la gaz à vous même, même, même, même. Ils ont la que le gouvernement pour nous mettre 5 gaz pour nous, parce qu'ils ont mis des passagers dans votre chauffeur. À la tracade pour madame Silla, prix-coussure pas de service. Les, hein? les montées dans nos camionnettes, quitte ou chita, quitte ou campe, ils ont même quantité de cobbles. On nous suit ensemble. Il faut pendant que le service, service dégénére au monter pour gaz chauffeur en pour plus de et il ne pas En plus de ça, gaz est de plus de plus de le gaz là, c'est position position sur Il depuis que je le Il faut que mon et qui s'acquiert à la base. Je suis monter parce que je monter. Je vais monter. vais de Je et monter. Je vais monter. Je vais monter. Je monter. de donc, vous 50 pays d'Haïti. -si, Citoyens, la guerre des bras bandés. Chaque coucou éclairé, pour ou si vous voulez mettre un c'est eh, dégager ou créer pour un business par vous. Pour finir, frères et sœurs bien-aimés, nous avons une chance croisée croiser ensemble avec les citoyens. Ça, nous expliqué que si nous faisons passer, nous acheté un petit gaz. Eh bien, pas de monde qui peut monter moto, c'est comme ça. l'oblige avons la gueule à nous payer le gaz. C'est comme ça. Même passager on a porté, même bon bons va bons bons bons bons. Pourquoi ça? Nous n'avons pas dit rien pour nous. Nous n'avons pas rien pour nous. Mais imaginez n'avons dit et nous-mêmes, qui jeunes n'ont pas nous même des cailles, n'a nous faire pour nous faire des cailles, pour nous faire cailles, pour nous faire des cailles, pour nous faire pour nous faire des pour nous faire pour nous pour nous pour nous nous faire 280. Mais pour bien, des fait pour tout le monde nous faire des pour pour nous payer Comment ça? Bon, obligé à ce que vous 100 pas de Vous n'avez pas même sang. Vous de sang, Imaginez bien pour nous. Même la ne pas parler. Même là vous la payer. Vous pouvez payer pour passer. Imaginez bien. nous avons toute cette décision. Voilà, mesdames, mademoiselles et messieurs, t'as peut des déclarations diverses citoyennes dans la qui par rapport, ensemble, avec Paris-Gaz, qui montait. Donc, vous comprenez, comprendre, dans jour passé, c'était une manifestation, mais je vous dis, c'est plaigné, plaigné, plaigné. En tout cas, par Boris Lendil, Haïti, c'est la république des coquilles celle-là, les cabrités. Vous comprenez, comprendre, c'est pas une jouette. Bienvenue dans Haïti, pays spécial. Bon, sortez bien dans le téléphone, négla. Moi, moi, je suis c'est maman ou papa qui moi mort. Et ici je aime bien moi ce téléphone que je la en en suivre aux styles continue à fouiller toujours. est le problème pa chambre tomber la dalle. Trop ton oui. Pour coucher dormir qu'il y a là au joindre un password et ti plaile trop beau. À la traque pour laver qu'il était pays ça. En tout cas, j'aime toujours aimer dire Haïti dictature, l'appel des sentiers, Haïti démocratie, la République des coquins, seul voler au caprété qui vivra verra. Qui mourra, kakara. Moune, tout merci parce que tu suivi avec attention. Merci pour fidélité ou avec patience. Moune, pralé. M'a mou quitté ou n'a pas papa bonjour parce que c'est lui-même celle qui est capable de protéger ou. Bah ou la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Non, pas Moune, pa, c'est Foucault et n'a pas dans notre vidéo. Au revoir. À la prochaine. Moune, m'a se paquette moune. Cause, habitant pas misé la ville. Moune,